Bonjour, euh, Carl Chipotel, président de l'Aventure Nautique de Saint-Anne à NASA. Mon histoire euh, est simplement celle d'un enfant de la commune de Saint-Anne qui a eu la chance de découvrir sous son parcours une école de voile à l'époque euh, sur la place du, de Saint-Anne et a trouvé prétexte à son épanouissement, à sa, à sa construction, comme ça a été le cas de beaucoup de, de jeunes Saint-Annais et, et de jeunes Guadeloupéens. L'histoire de l'association elle est très ancienne, elle date de 1986. L'essentiel de ceux qui ont créé cette association à l'époque avec euh, l'école de voile de Saint-Anne était de autour de, de l'identité maritime guadeloupéenne et de faire en sorte que ben, la culture guadeloupéenne se tourne plus vers, vers la mer et puis s'y trouver les, les, les, les moyens de, de, de, son, de son épanouissement et de sa construction. Moi, j'ai eu la chance de reprendre la présidence en 2017 avec un nouveau projet qui a conduit à la reprise de, de, de la base nautique. La collectivité régionale euh, nous a aidés avec, avec évidemment des, des, des subventions, avec aussi une participation aux transformations de l'équipement, de l'aménagement euh, territorial, avec des investissements à venir sur euh, les infrastructures. La collectivité qui a bien compris le sens de ce qu'on voulait faire. Ce n'est pas rien euh, d'avoir des interlocuteurs qui, qui comprennent le sens euh, du projet et, et, et, et pu voir qu'ils participaient justement de, de, du développement de cette économie bleue dont on parle, euh, euh, C'est extrêmement important que, que la jeunesse comprenne euh, les enjeux li liés à la mer, renforce leur connaissance euh, de, de ces enjeux-là. Euh, et ils découvrent des opportunités, des opportunités déjà d'emploi. Rien qu'avec l'activité nautique, nous avons su créer six emplois, à la fois de moniteurs, mais euh, des emplois techniques, mais des emplois de domaine administratif également. Sans compter les saisonniers ou, ou les occasionnels qui viennent appuyer l'activité en, en saison forte. Donc un volet euh, éducatif et social, un volet sportif, parce qu'on a la base un club sportif qui s'inscrit totalement dans la nouvelle dynamique de la région et de l'inscription à, à, à la Guadeloupe Terre de jeu, objectif de 2024, qui est dorénavant de, de faire en sorte que euh, voilà les athlètes euh, français et Particulièrement guadeloupéens, soit le mieux préparé euh, à, à cette, euh, pour cette, ce grand rendez-vous, euh, mais aussi de, de faire naître des vocations, faire en sorte que ce rendez-vous de 2024 puisse euh, développer euh, encore plus euh, les, les filières sportives et le, le sport en Guadeloupe avec les bénéfices qu'on sait en tirer. Il y a aussi un, un volet purement économique. On est, on, on est là avec euh, un potentiel de développement économique euh, en créant de l'activité, en créant de la richesse. On essaie tout simplement de symboliser au travers du, de notre projet. Ben justement tout ce potentiel de faire en sorte que euh, plus de Guadeloupéens s'intéressent euh, à, à la mer et, et en découvrent euh, ben, toutes les opportunités.